Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la situation de la prison à Poissy. Son état de vétusté pose la question de son déplacement ou de sa rénovation. À vrai dire, à rien du tout, puisque le ministère s'était déjà prononcé sur le fait que cette prison serait rénovée à son emplacement actuel, donc Carl Olive le savait pertinemment. De plus, cette consultation a été totalement biaisée puisque des enfants pouvaient voter, euh, les pissiakés pouvaient voter plusieurs fois et les non pisiakés pouvaient voter également. Je pense que c'est une très mauvaise solution. Le déplacement coûterait deux fois plus cher que la rénovation, c'est-à-dire 120 millions d'euros. On parle quand même d'argent public. Il y aurait d'autres types de conséquences. Sur les détenus notamment, actuellement les familles peuvent venir les visiter très facilement avec la proximité de la gare, ce qui facilite en fait la réinsertion sociale après de très longues peines. L'impact sur les commerces n'est pas à négliger, on a le personnel de la prison qui consomme en centre-ville. Donc c'est un impact important pour le commerce local. Pour moi, une ville ce n'est pas que du foncier. Une ville ne peut pas se résumer à des terrains de foot et à des grosses voitures. Une ville doit aussi s'impliquer dans les politiques publiques en relation avec la sécurité et avec le social. En quoi gêne cette prison qui est là depuis le 19e siècle